Et Salut à tous, c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Survivor Minecraft. Euh, donc, aujourd'hui, euh, suite au stream de la Query, parce que je tente ça après le stream de la Query, euh, suite au stream de la Query, j'ai euh, j'avais essayé de faire une hache hyper cheatée, mais ça n'avait pas très bien marché, parce qu'en fait la hache, euh, bah, je n'avais pas trouvé comment faire la base de la hache, mais maintenant, j'ai trouvé. Regardez. Alors, c'est celle-là. Regardez. Tu vas dans euh, Part Builder, tu mets ça, et quand on en mets une, ça ne marche pas. Mais quand on en mets six, et bah ça marche pas non plus. D'accord. Petit fail de début de vidéo. Je croyais que c'était 6, ça doit être 8 alors. Hop Ça doit être 8. Je sais plus. Parce que j'ai fait ça sur mon truc euh, créa. Et ça devait être bon. Voilà. Quand on fait 8, et bah c'est bon. Regarde. Bam Voilà. Donc c'est beau. C'est de toute beauté exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, on, va, on va faire le stick aussi pour la hache. Hop. Voilà, on prend un petit peu de cobble pour faire le truc de la hache aussi. de Le, de, le manche de la hache. Je sais plus du tout lequel c'est le manche. Je crois que c'est ça. On va bien voir, de toute façon. Euh, lui, tu peux le ranger. On va bien voir de toute façon combien ça coûte le manche. D'accord. D'accord. Je sais pas ce que c'est des stone shards. Euh, voilà. Donc c'est bon. Le pattern on peut le ranger. On a fait des petits sticks. Voilà. Donc c'est parfait. Et là maintenant... Normalement, euh, tu fais cuire un petit peu d'or, donc dans le four. Euh, ce qu'il me reste, il me reste 4 d'or. Ça devrait être bon. 4 d'or, ça doit être tout juste ce qu'il faut, je crois. Ah là, voilà, oui, et juste un truc, tu peux pas casser les blocs d'or, malheureusement. Parce que sinon, ce serait trop beau, tu mets un lingot, ça fait un bloc, c'est parfait. Bon, donc voilà, euh, notre or cuit. Et... Euh, donc on va aussi un petit peu améliorer le four en attendant Hop. normalement j'en ai fait pour 5 euh, étages donc premier étage Hop. deuxième étage attendez on va faire le troisième tranquillou troisième étage Quatrième étage, normalement, il m'en reste 12. Hop, hop. Quatrième étage. 1, 2, 3. Fois 4. égale 12. Parfait. Donc, c'est bon. On va essayer de ne pas tomber dedans. Voilà, aïe. Donc, là, on a nos trucs. Molten gold ingot 4. Donc, là, tu fais couler. Voilà. Donc, là, c'est Parfait. T'as ton premier truc, t'as ton truc. Et là, tu refais couler. Et normalement, je n'ai plus de gold. Voilà. Parfait. Ça m'utilisait tout mon gold. Je vais devoir aller miner. On va faire des pleins de petits streams pour éliminer. Donc, là, là d'abord la hache. On va faire cuire euh, un petit peu de fer. Je sais pas combien il en faut. On va faire cuire ça. Déjà. Ouais, Ça, ça devrait être pas mal. Déjà, 10... 10 déjà, c'est bien. Euh... Hop. Alors. Attendez, petite ellipse. Heureux, oh, désolé. Euh, donc ouais, c'était une ellipse très très rapide. Euh... Désolé pour le téléphone chez moi. Euh... Alors, c'est bon, le fer a-t-il cuit Non, même pas. Donc, on a des belles baies. J'ai tué des cochons. Donc, je m'anurie un cochon, On a une magnifique query dans notre inventaire. Ça va être le but de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. Molten Iron Ingot. Euh, molten Iron. Donc là, le nom de Ingot. Ouh là là. Ils sont sérieux, là Ça va utiliser combien de fer d'iron Ah, quand même <rire> Genre... Euh... C'est quand même un, un petit peu huge, toi. Normalement, on fait un petit lingot avec ça. Ok, on va t'en faire un demi-quart de tiers. Bah il n'y a plus rien. C'est parfait. Normalement, il n'y a plus rien dans le four. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va ranger les petits patterns. Hop. On va remettre la petite hache ici. Et je vais vous montrer car c'est une hache magnifiquement spéciale. Hop, ça, tu peux remettre là. Vous êtes prêts à aller euh, là Ah c'est ça pour une axe Toc toc Qu'est-ce que ça? Attendez. Euh Attends, faut peut-être mettre un truc là, style du fer, je pense. Je sais pas du tout, euh, c'est pas là, c'est celle-là. Non, c'est pas ça. D'accord. Eh bien... Eh bien on va essayer dans la table de craft, peut-être que ça marche. Je sais pas du tout comment ça marche en vrai, hein. Eh ben, ben, ben, ben. Euh... Re, donc c'est bon j'ai été sur le wiki j'ai à peu près compris donc il faut un took pattern et un took binding pattern on m'excusera pour mon accent donc il faut euh, ça coûte 3 3 d'accord normalement il faut mettre 6 hop voilà, donc là, on fait cuire et normalement, après ce sera bon. Euh, attendez, faut juste faire un truc. J'ai plus d'or en fait, je le somme. Parce qu'en fait, il faut que j'aille chercher de l'or. Je pense. Je pense qu'il faut que j'aille chercher de l'or. Hein. Euh. Je peux c'est que c'est. Ouais, faut, pense, faut que j'aille chercher de l'or mais en vrai je même je sais même pas j'ai même pas trop compris comment ça se craftait, j'ai juste compris ce qu'il fallait Attends, on essaye comme ça ouais non on peut la faire en stone en vrai euh, stone lumber axe faut juste que je trouve En vrai je pense qu'il faut un autre truc que le tool station voyez je pense qu'il faut ça mother girl and you je pense qu'on va commencer à faire ça ah, mais j'ai plus de j'ai plus de trucs comme ça au pire on casse un petit peu de la, de la truc Quatre blocs de fer et puis une Ah ouais d'accord la fin du monde Donc en gros, euh, ça. Ça. Hop. Hop. hop D'accord. Donc là ensuite, tu fais ça. Tu fais. Hop. 1, 2, 3, 4. Là, tu vas casser ta forge avec de la cobble bien sûr voilà voilà voilà donc là normalement tu fais 1, 2, 3 ça et 1, 2, 3, 4 et là voilà j'ai une tool forge. Donc, on va mettre là. Et là, normalement, l'Umber Axe. Ça et ça. Ah, il faut un truc de creeper, là. Ça, j'ai fait, ça. Je sais plus où. Si, j'ai fait, c'est bon. On va regarder si ça marche. Toi, toi tu vas dans le coffre, toi. toi aussi. Toi, tu vas dans le coffre dans le coffre voilà je crois je crois que ça a marché genre que je faisais ça et là la meure axe ouais c'est ça qu'il faut ça à ah, c'est un huit par contre et voilà et regardez oh, ouais ouais protein je m'étonne, j'ai passé trois jours à chercher. <rire> euh... Et donc là, normalement, la révolution est présente. Il faut juste des sticks. Oui, je vais vous présenter un petit peu tout après. Il faut juste des sticks qu'on va faire avec ce bois-là. What? Ah, ok. J'espère qu'on peut faire des échelles avec. <rire> Sinon, je suis un peu dans le caca. Ah mais j'avais ma truc à, à avec lui. D'accord. Ah ouais, on peut faire des échelles. C'est trop bien. Voilà, regardez. On fait des échelles. Là, on fait des échelles. Tac, et là, oh, vous êtes prêts. J'ai cassé tout le bois. Parfait. Mais c'est quand même trop bien. J'ai mal. Hein, vous voyez, j'ai même pas fait d'armure. Tu m'étonnes que j'ai mal. Attends, là et là. Je bime. Attends. Je pime. Voilà. Ah ah Alors on rigole-moi tout de suite. Hein. Ça y est. La force est avec moi. Alors. Donc euh, on a masse bois désormais hein, grâce à ça euh... bah, c'est parfait je minerai ça en je sais pas je minerai ça après je vous montrerai ce que ça donne à la fin de l'épisode euh... donc aujourd'hui le but premier d'aujourd'hui c'est de faire une query de qualité donc pour faire une query de qualité, il vous faut déjà une query qu'on a fait en stream qui était totalement compliquée mais qu'on a réussi à faire quand même. Donc ça se craft comme ça. Voilà. Donc ça se craft avec des iron gear qui se craft avec de l'iron. Euh, non en vrai. En vrai il y a eu plus simple. Attendez. Euh, query. Voilà, donc c'est Iron Gear qui se craft comme ça. Euh, on a aussi des Gold Gear qui se craft comme ça. Et avec ces Gold Gear là, fallait faire des Diamond Gear qui se craft avec des Gold Gear. Enfin bon, le bordel absolu, Diamond Pickaxe et de la Redstone. Le moins dur, je pense, c'était ça. Et puis la Redstone. Après le reste, c'était bon, infâme. C'est pour ça que j'ai plus d'or d'ailleurs. Euh... Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout cuir. Euh, c'était la joie. Dans la bonne humeur. Euh... D'ailleurs, je suis mort par des squelettes. Euh, des, des creepers. Euh... Donc voilà. On a une query. Mais pour cette query qu'on mettra en souterrain, il va falloir l'alimenter et faire plein de pipes et tout, machin, le bazar absolu. Donc, déjà, pour une query, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'énergie. De l'énergie pour en créer. C'est simple. Tu fais at Buildcraft ben C'est pas ça Buildcraft Voilà, arrobas buildcraft Donc c'est bon euh, Qu'est-ce qu'il nous faut, ça c'est pas la peine Il nous faut euh, Des euh, cobblestone pipe, Stone transport pipe Cobblestone transport pipe Du verre et puis et de la cobble, ok. Est-ce que j'ai du verre Moi oh, je vais en avoir quelque part. Même pas. Bon. On va, en faire... On va en faire ça déjà. Je sais pas combien il en faut. Je sais pas combien ça crée en vrai. Hop. Hum, attendez. Faut pas gâcher. Voilà. Donc on va voir combien ça en fait. Et bah déjà il faut de la cobble. <rire> euh... Donc cobble, cobble, cobble, cobble. Hop. Alors, deux cobble, un verre, combien ça fait De stone. Transport pipe. Ouais, Ça en fait 8. Oh bon. On est large. Donc ensuite, avec ça. Il nous faut aussi. On va tout mettre dans le coffre là. Là. Il nous faut aussi euh, de l'énergie, donc l'énergie, euh, bon là il y a des covers, ça saoule les covers. Alors, et ben il n'y a rien du tout. Donc énergie, énergie, énergie, euh, on peut faire ça avec, euh, je connais pas trop. Bon on va faire ça avec mécanisme je pense. Euh, mécanisme. Chargement du jeu, bien sûr. Voilà, arrobase mécanisme. Donc, euh, non, non, mais non, pas mécanisme. Mécanisme, c'est pas la même énergie. Il faut faire ça avec. Thermal. Alors, Thermal, Thermal, c'est très simple. Il vous faut du Steam Dynamo. Il se avec du Copper, du Copper et du Silver, de la Redstone. Oh, c'est simple en fait. Oh ouais, c'est assez simple. Regardez. Alors, il nous faut du Silver. Hop. On va faire 3. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Voilà. Il vous faut du Copper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, voilà, ça fait 12. Bon, on ne va pas utiliser celui-là. Alors, on va prendre ça. Il vous faut aussi un petit peu de fer. Voilà, donc là, tu fais 1, 2, 3. Déjà, ouais, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. gear c'est bon. Là, tu en prends... Euh, non, il faut pas ça. Il faut ça. 3, voilà donc là redstone transmission coil t'en mets trois là t'en mets trois là tu mets de la redstone là et bah ben, c'est pas ça oh ça se craft ah oui non pardon la débilité est présente mais pas ça ça voilà c'est parfait, on en a trois. Donc, maintenant qu'on en a fait trois, euh, on les pose, voilà, je vous, je vous explique. En gros, on les pose, là faudra il faudra qu'on mette de l'énergie, il faudra qu'on fasse une source infinie d'eau. On va faire là, très simplement, source infinie, tout le monde sait le faire. Voilà, vous mettez de l'eau. Là, et puis encore de l'eau. Et ça fait une source infinie. Si le serveur ne lag pas, bien sûr. Enfin, mon PC, en tout cas. Hop, hop, hop, hop. Et ils sont pleins. Plein. Hop. Qu ce que je pensais Allez, remplis-toi. Bah c'est bon. Voilà, c'est rempli. Donc maintenant c'est très simple. Il vous faut aussi des câbles d'énergie. Donc on va faire les très simples. Euh, les très simples, j'ai dit. Oui, bon, les, ça, ça apparemment ça doit être des très simples. Donc du lead, du vert. J'ai bien fait d'en faire. Du lead, euh, de la redstone et du vert. Donc redstone. Hop, hop. Faut pas que j'oublie le craft. Lead. Là. Et du verre un seul. Voilà. Donc normalement, si je comprends bien, faut faire ça. Voilà, c'est ça. Hop, donc on a nos leadstone, fluid duct, énergie, de la mort qui tue. Un, hein hop. Voilà. Euh, en gros, ensuite, on va le mettre plutôt par là. Allez, casse-toi. Voilà. Il s'est cassé le câble. Donc en gros, voilà. Quand tu as tes câbles d'énergie, ensuite tu mettras ta query ici. Donc là. Si j'ai bien compris, ensuite il vous faut des coffres. Voilà. On va faire des petits coffres. Un double chest, ça devrait suffire. Non. On va faire plutôt des euh, utilisations. Ah La iron chest, donc iron item buffer, donc iron chest avec de l'iron, ouais, copper. Euh, c'est quoi, ardennette, Stone box? Oh, ouais, hardcore. Bon, on va faire ça avec du copper, hein. copper, c'est parfait. Voilà, deux copper. Est-ce que c'est grand? Ouais ça va, c'est grand. Donc, au pire, vous savez quoi, on va directement mettre la query, enfin l'installer, et comme ça, il n'y aura plus qu'à la démarrer. Est-ce qu'il garde l'eau Je me disais, dis non ces câbles c'est long à miner, bah bon, en fait, je n'avais pas miné encore les trucs, hein. Voilà, alors, alors, on va essayer de mettre ça dans le même chunk, donc on va mettre ça là, c'est très bien par ici, hop, regarde, on mine un petit peu tout ça, très simplement, on fait une petite salle. Ok, normalement c'est dans le même chunk. Euh... Ouais, alors donc, tu fais ta petite salle avec ça. Les trois là. Ils sont-ils sont remplis Et eh ben non. On va devoir refaire une source infinie. Euh... Ici, allez. Regarde. Source infinie très rapide. Hop là, je bon, c'est un peu un peu hein, voilà, j'ai soufflé sur mon micro, ça a fait un bruit dégueu. Euh, je vais pas manger, ça, ça je ralentis de ouf. Hop, alors ok, il reste plus que celle-là. Allez, hop. Ok, c'est bon. Alors, donc là, c'est good. Euh, il faut faire ça. de 3 hop, hop, hop. Oh, genre, on va mettre la query... Euh, ouais, ici. C'est bien, regarde. Hop, deux chunks loaded. Tu vois, ça met le message. Et en fait, si tu regardes, il y a une petite ligne jaune qui s'est créée. Alors. Bon, on remet la cobble. Non, puis on le garde. Voilà, ensuite, pour que ça éjecte les items dans le coffre, il faut faire ça. Voilà, ah et là je pourrais avoir les coffres. Voilà, donc c'est parfait. Euh, et bien maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement du charbon. Et c'est normalement, c'est bon, la query c'est. Un des trucs les plus simples à faire pour te ramener beaucoup beaucoup de minerais euh, bon, par contre très lentement mais pour te ramener quand même pas mal de minerais et non on peut pas faire ce marcher ça à la lave malheureusement euh, alors on descend il y a rien il y a un petit peu de charbon c'est la pauvreté par ici hein Hop, voilà, bon on a quand même deux stacks. C'est pas non plus la pauvreté totale. Hop, hop, 43, voilà. Et normalement, normalement, quand tu mets du charbon, du charbon et du charbon, et bien regarde, la query va casser les blocs. Bon, là, tu vois un petit peu les particules. Euh, ouais, ça casse un peu les blocs, là. Ah, mince. Notre arbre, il va un peu souffrir, je pense. Euh, je sais pas si c'est... Sur le sol de l'arbre, ouais, c'est sur le sol de l'arbre, un peu. Oh, merde, pas ça Je sais pas si ça casse le buisson. Bon, on verra bien au pire. Hum, bref. Et donc, là je sais même pas si ça casse l'arbre en vrai même pas bon ça casse même pas l'arbre voilà donc là bon là les, les, les minerais vont pas être supprimés donc je vais les enlever parce que je suis un gentil bonhomme qui enlève les minerais une blague bien sûr il y avait quoi là il n'y avait rien du tout Faut utiliser la machette de combat là pour ça, je vais utiliser la hachette de combat. Oh, tiens, j'ai une, une épée. Il n'y a pas le marbre qui est pris non plus. Ouais, si en fait, l'arbre il est cassé un petit peu. Les buissons sont pas cassés, j'ai l'impression. Je sais pas. Faut voir. Et donc là, regardez, ça construit l'aquarium. Ah, ils ont cassé les buissons. Pourquoi ça, ça va lentement Je ne veux pas que ça aille lentement, moi. Même la cobble, on prend d'ailleurs, je vous le dis. On prend tout, parce que la cobble, on en a besoin. Parce que la cobble, j'en ai pas beaucoup. en même temps pour trier il faut un diamond pipe et disons que pour l'instant les diamants euh, bah là, bah. on va en refaire plus je pense ouais je pense on va aller en faire plus hop mais donc ouais vous voyez la query elle marche très bien c'est Parfait, et comme ça, moi vu que j'aime pas miner, et eh ben je pourrais éliminer miner. Enfin, la query va miner pour moi tranquillement sans problème. Alors, donc on fait des trucs. Euh... On fait ça, il y a quoi Il y a du molten iron. On va faire cuire ça. Hop, bon, on fera des, des petits lingots. Euh... Hein, donc ça le truc à lingot ok euh... osmium là ça là et, euh... et bah, c'est plutôt bien moi je dis moi je dis que c'est plutôt bien euh... et qu'est-ce qu'on fait donc on refait des, des pipes là des, des ducts. non en fait non pas besoin on va refaire des, des trucs on en refait encore trois Sept normalement, ouais, sept normalement. Voilà, Pardon. oui, non, c'est parce que F 9 est attribué sur euh, euh, sur Fraps Copper industriel craft on utilise l'industriel craft il y en a beaucoup donc 1 2 3 1 2 3 7 7 7 7 là en fait il en faut beaucoup plus euh... temps il en faut 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 je crois que c'est bon normalement 21 c'est pas mal euh, redstone et silver là voilà. donc là par contre le silver il en faut bien 7 Voilà. Ok, bon, la redstone, j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave, Neuf, c'était pas comme ça, déjà. Voilà, Un. Hein euh, attendez, si c'était ça, copper, ah d'accord. Il aime pas le copper de chez Industrial Craft. Il est en mode nice je suis raciste. Pas le Copper le, le c euh, parce que. Transmission coil, Copper Gear. Ah non, c'est parce que je suis con en fait. Bah oui. C'est juste parce que je suis con voilà Hop. donc on va faire du petit lingot euh, et bah ben c'est parfait j'ai plus du tout de redstone Hop. Les coffres ils sont remplis comment Comme ça. Pourquoi ça... C'est ouf la joie dans l'eau là C'est un mode... Ouais on s'amuse, trop débarrassé. Je sais pas... Euh... J'en ai aucune idée. De pourquoi c'est la joie dans l'eau euh, Je vais voir ça tout de suite. J'en ai aucune idée. Il y a des torches qui se sont cassées. On va aller les remettre. Il euh, je sais pas. Allez, on va aller les remettre tout de suite. Hop. Voilà, donc oui, je te collé à mon micro comme ça. Euh... Voilà, bon, c'est parfait. Et je parle pas beaucoup, mais euh, voilà. Euh, bah, J'espère que ce petit épisode de la query vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Euh, bah, sur ce, je continue à poser les petits trucs. Hop. Ah, ouais, c'est trop bien ça. Euh, lui, pas là. Voilà. Ah, C'est pour ça qu'ils étaient mal refroidis. J'ai l'impression. Mais non, bon, j'en ai marre des torches, là. Ils me saoulent les torches. Vas-y. Pourquoi tu veux pas reprendre mon dos là Voilà. Mets ça là-dedans. Voilà. Bon, bref. Euh. Euh. Euh. C'était ce qui se marche c'est à fond c'est parfait euh, le tuyau il est euh, presque full et la truc elle est pas du tout full et eux, ils sont euh, pas du tout full parce qu'il n'y a plus d'eau oh falloir que je fasse une pompe moi vraiment